Aujourd'hui le 5 mai 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, des frappes aériennes, des tirs d'artillerie du groupe de troupes occidentales ont touché des unités ennemies dans les zones des colonies de Dvurekneia, Ivanovka et Krakmalnoe de la région de Kharkov. Dans les zones des colonies de Sankovka, Timkovka et Brest de la région de Kharkiv, les actions de trois groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance ont été arrêtées. Au cours de la journée, jusqu'à 95 militaires ukrainiens, huit véhicules, une monture d'artillerie automotrice AKCIA et un système d'artillerie M777 de fabrication américaine ont été détruits dans cette direction. En outre, un dépôt de munitions de la 127e brigade de défense territoriale a été détruit près de la colonie d'Ogursovo dans la région de Kharkiv. Dans la direction Kranolimansky, l'aviation opérationnelle tactique et militaire, les tirs d'artillerie du groupe de forces au centre ont vaincu les unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Novskoye de la République Populaire de Lugansk, Torskoye et Serébri de la République Populaire de Donetsk. Jusqu'à 65 militaires ukrainiens, un véhicule de combat blindé, une camionnette, ainsi que des obusiers des 20 et des 30 ont été détruits. Un dépôt de munitions d'artillerie de la 66e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été détruit près de la colonie de Petrivsk dans la République Populaire de Lugansk. Dans la direction de Donetsk, des détachements d'assaut ont continué à mener des opérations offensives dans la partie ouest de la ville d'Artmovsk. Les unités aéroportées leur ont fourni un soutien et ont cloué l'ennemi sur les flancs. Les frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, les tirs d'artillerie du groupe de troupes sud ont vaincu la main-d'œuvre et l'équipement de l'ennemi dans les zones des colonies de Kalinovka et de Kranoy de la République Populaire de Donetsk. Près de la colonie de Chazoviar dans la République Populaire de Donetsk, un pont a été détruit le long duquel les forces armées ukrainiennes ont tenté de transporter des munitions et de transférer des réserves à Artmovsk. L'aviation dans cette direction a effectué cette sortie. L'artillerie du groupe accomplit 69 missions de tir. Deux dépôts de munitions des 54e et 110e brigades mécanisées des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans les zones des colonies de Kramatorsk et d'Avdivka de la République populaire de Donetsk. Au cours de la journée, jusqu'à 300 militaires et mercenaires ukrainiens 3 véhicules de combat d'infanterie, 4 véhicules de combat blindés, 1 véhicule de combat gradé MLRS, ainsi qu'une installation d'artillerie automotrice Acadia ont été détruits. Dans les directions sud-Donetsk et Zaporozhye, les frappes aériennes et les tirs d'artillerie du groupe de force Vostok ont infligé la défaite aux unités ennemies dans les zones des colonies de Vodjan, Vuledar de la République populaire de Donetsk, Malinovka, Chervono et Novodanilovka de la région de Zaporozhye. Dans la zone de la colonie de novo de la République populaire de Donetsk, les actions du groupe ukrainien de sabotage et de reconnaissance ont été arrêtées. Au cours de la journée, dans ces directions, les pertes de l'ennemi se sont élevées à plus de 90 militaires, un char, cinq véhicules, un obusier id 30 ainsi qu'un système d'artillerie M777 de fabrication américaine. Dans la direction de Kherson, jusqu'à 80 militaires ukrainiens, 15 véhicules blindés de combat, 23 véhicules. Un obusier Imstabé et trois obusiers des 30 ont été détruits au cours d'une journée de dégâts par le feu. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie, au cours de la dernière journée, ont frappé 107 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes en position de tir, en effectif et en équipement, dans 123 districts. Les systèmes de défense aérienne dans les zones des colonies de Zoloteya, Balka et Tiajinka, dans la région de Kherson, ont détruit deux avions Su-25 de l'armée de l'air ukrainienne. En outre, sept roquettes du système de lance-roquettes multiples Imar ont été interceptées au cours de la journée. En outre, 14 véhicules aériens sans pilote ont été détruits dans les zones des colonies de Tokarovka, Olsana de la région de Kharkiv, trois squads de la République populaire de Louhansk. Ivanovka de la République Populaire de Donetsk, Leno et Malaya de la région de Zaporozhye. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, 418 avions, 230 hélicoptères, 3963 véhicules aériens sans pilote, 421 systèmes de missiles antiaériens, 8992 chars et autres véhicules blindés de combat, 1096 véhicules de combat de systèmes de lance-roquettes multiples, 4739 artillerie de campagne canons et mortiers, ainsi que 9.986 unités de véhicules militaires spéciaux.